Elle m'a dit, c'est l'un de nos plus gros clients. Donc, si vous loupez, vous me faites perdre un chiffre d'affaires énorme. Laisse-moi te parler du gâteau que j'ai réalisé pour le groupe Seb, qui est un grand groupe qui fêtait ses 50 ans d'un site en Normandie. Et j'ai été sélectionnée pour réaliser leur gâteau de euh, 50 ans. C'est un gâteau énorme euh, pour servir 200 personnes. Et ça a été un énorme challenge. J'ai eu à peu près euh, un mois un mois avant, j'ai été contactée et j'ai eu euh, deux semaines pour tout faire parce que le temps de signer le, le devis, euh, finaliser les dernières choses, j'ai eu mon acompte seulement deux semaines avant et j'ai dû faire tout en œuvre pour réaliser cette commande comme le client le souhaitait et avoir un maximum de résultats, c'est-à-dire avoir le waouh aussi bien visuellement que gustativement. Si tu veux savoir comment ça a été, comment j'ai pu dépasser mes peurs, mes craintes et avoir confiance en moi dans ce que je peux faire ce gâteau, écoute cette vidéo. Alors bienvenue sur cette chaîne, je suis Fanny Wamara biologiste de formation, je me suis lancée dans le cake design, d'abord dans la pâtisserie puis le cake design en 2015 en tant qu'amatrice, j'ai travaillé à côté, puis j'ai voulu aller beaucoup plus loin, j'ai passé un CEP pâtissier en 2017 que j'ai eu et j'ai voulu encore aller plus loin et dans ce cas je me suis formée à l'entrepreneuriat et j'ai immatriculé ma boîte et j'ai commencé à faire des gâteaux et principalement des wedding cakes sur lesquels je me suis positionnée rapidement parce que j'ai compris quelque chose qui est hyper stratégique je pourrais t'en parler euh, quelques temps après ce que je vais dire maintenant dans cette vidéo je souhaite te parler du gâteau que j'ai réalisé pour le groupe c'est je vais le mettre quelque part ici ou là euh, pour les 50 ans d'un site, ce gâteau était un challenge énorme parce que j'ai eu que un mois. Euh, j'ai été contactée seulement un mois avant. J'ai eu deux semaines pour tout boucler, mais pendant le mois où j'étais contactée où j'ai commencé à bosser dessus, j'avais déjà eu un, un, un accord de principe. Euh, maintenant, il fallait signer les papiers pour que je puisse avoir mon accord. Donc, j'avais déjà commencé à réfléchir à comment j'allais euh, faire cela, euh, et j'ai eu deux semaines pour tout boucler. C'était mais c'était trop bien. Après, quand j'ai pu faire ce gâteau, j'étais très content, très fière de moi euh, et euh, d'avoir pu relever le défi. Alors, comment ça s'est passé Comment est-ce qu'ils m'ont contacté Est-ce que j'ai été pistonnée Alors, absolument pas du tout. Je n'ai pas été pistonnée. Je ne connaissais absolument pas euh, cette entreprise, ni ceux qui m'ont contacté, ni d'Adam, ni d'Eve. Ils m'ont simplement trouvé sur mon site internet qui est bien référencé euh, d'une manière à pouvoir attirer les bonnes personnes, celles que je souhaite euh, attirer et celles avec qui je souhaite travailler. Donc, ça a fonctionné, donc ils m'ont contacté, ils m'ont envoyé une demande de, de vie via mon formulaire, et ils ont bien vu que, en tout cas ils ont accroché avec mon style qui était assez épuré, assez élégant, ce qu'ils euh, recherchaient en fait pour, euh, pour leur gâteau. Euh, et du coup ils m'ont envoyé cette demande de vie et euh, ils ont eu la, la réponse que j'envoie euh, très tôt, et on a eu un rendez-vous téléphonique, et puis euh, on a progressé par rapport à ce qu'ils voulaient. Euh, et puis ils m'ont demandé si je voulais faire un croquis parce que bien évidemment euh, l'entreprise n'est pas passée euh, directement par moi mais ils avaient des intermédiaires et donc je vais faire un croquis pour envoyer à euh, la personne qui décide en fait de la vanne donc j'ai fait mon croquis par rapport à ce qu'il voulait, etc. Euh, je l'ai envoyé, je fais une parenthèse Généralement quand on est dans le mariage, il y a des mariés qui veulent gratter un peu euh, votre talent qui vont vouloir euh, prendre un croquis que vous avez fait et après aller le présenter à d'autres cake euh, designers pour euh, avoir le même gâteau C'est souvent arrivé et les designers se plaignent souvent de ça, mais ça vaut vraiment de sentir si la personne est vraiment engagée parce qu'elle aime votre style et qu'elle veut vraiment bosser avec vous, ou si elle veut juste, euh, voilà, euh, prendre votre temps. Donc, je recommande pas de faire ça tout le temps, mais là, c'était une grosse commande, c'était un groupe assez sérieux. Je me suis dit, euh, c'est pas les, c'est pas le genre de personnes qui vont vouloir prendre des croquis pour aller se balader avec. Donc, j'ai fait un croquis euh, qui m'a pris du temps, le temps de faire le croquis, ça m'a pris. J'ai passé trois ans en ce moment où je trouve le design, je fais le croquis, il fallait qu'il soit carré parce que quand on fait des prestations euh, au diable, en fait, c'est du temps. On ne va pas bâcler les choses. Donc, ce temps-là, après, tu récupères dans tes frais, dans tes honoraires. Donc, c'est important de savoir bien fixer ses prix et savoir ce qu'on vaut, mais surtout avoir confiance en soi pour pouvoir cliquer sur le bouton « Envoyer le devis ». Donc, tu envoies le devis, et euh, donc, j'ai envoyé le croquis, euh, et le croquis et tout, euh, c'est parti. Après, on m'a dit... Elle a adoré le croquis. Franchement, c'est trop bien. Elle a adoré. C'était, j'ai vraiment répondu à ce qu'ils voulaient. Parce que déjà, un, s'ils me contactent parce qu'ils aiment mon style, c'est que je suis dans le style qu'ils cherchent, donc j'ai beaucoup plus de chances de réaliser vraiment ce qu'ils souhaitent que s'ils contactent quelqu'un qui, qui est dans un style euh, à l'opposé euh, de ce qu'ils recherchent. Euh, D'où l'importance d'avoir vraiment, euh, de savoir qui est-ce qu'on veut attirer et d'avoir une vitrine qui représente cela. Um, du coup, le croquis a été validé et ils euh, m'ont dit OK. Donc, j'ai dû avoir un, deux, un deuxième rendez-vous téléphonique maintenant avec la boss, la boss de la structure intermédiaire, pour euh, me poser des questions. Je pense qu'elle voulait juste savoir si j'étais en ah, même, si elle pouvait me faire confiance parce que l'enjeu était énorme. Parce que déjà, c'est un grand groupe. Ils ont, elle m'a dit euh, dans leur rendez-vous qu'ils on, ont failli faire appel à Cédric Rollé, euh, mais il n'était pas disponible et tout. Donc, mais ils voulaient quand même. Un, un gâteau type américain, donc un, un cake design en fait, quelque chose qui allait vraiment marquer le coup et mettre l'entreprise en valeur. Donc, euh, cédric Rollet n'allait pas vraiment correspondre, même s'il fait des très beaux gâteaux, des très beaux, mais il ne fait pas du cake design. Et donc, du coup, il m'a dit cédric Rollet, je me suis dit « Ok, donc en gros, le level, il est là, quoi ». Donc, ça veut dire que si s'ils euh, peuvent se payer, cédric Rollet, donc ils veulent vraiment, ils veulent quelque chose de super, de vraiment génial. Euh, alors, euh, ça te met la pression. Je dis, ok, là, faut vraiment assurer. Est-ce que tu es sûre de toi, Fanny Est-ce que tu sais si ce que tu fais, ça vaut ce que tu veux Oui, j'ai eu plein de clients, ils ont aimé, je sais ce que ça vaut, alors j'ai confiance en moi, bien sûr que je peux le faire. Alors, euh, donc oui, j'ai accepté. Je dis, bien sûr, mes gâteaux sont bons. Euh, ils sont euh, au palais français, donc euh, à léger, aérés, et euh, voilà. ça dépend de la saveur que vous allez choisir. Mais en plus, je les ai, je les ai orientés également par rapport à la saveur que, que, que j'ai proposée, mes best-sellers, simplement, que j'ai proposée. Et euh, donc, elle m'a checké pour voir si elle pouvait me faire confiance, si j'étais si assez, comment dire, responsable professionnel et quelqu'un qui tient sa parole. C'est à dire que si tu prends un événement comme ça et que tu t'appelles, tu dis euh, finalement je peux pas, euh, euh, finalement je suis pas disponible bien, le truc il s'est cassé et tout. Donc elle voulait quelque chose, elle voulait savoir si elle pouvait me faire confiance pour ne pas elle perdre le client. Elle m'a dit c'est l'un de, de nos plus gros clients, donc si vous l'oupez, vous me faites perdre un chiffre d'affaires énorme. Et là tu te dis ok, <rire> merci que je peux le faire. <rire> C'est important, si tu n'as pas confiance en toi dans l'entrepreneuriat, ça va être compliqué. Surtout quand tu es dans un domaine aussi euh, subjectif, euh, où vraiment, ça dépend de ce que le client recherche là, ce n'est pas un client qui vient pour gratter des prix, parce que lui, il n'a pas de budget, mais par contre, il veut absolument le résultat. Donc tu t'engages sur un résultat. Et là, il te suit. Donc, ça a duré à peu près une demi-heure, le, le rendez-vous téléphonique euh, et tout. Euh, elle m'a dit Ok, c'est bon, euh, envoyez-nous le, le devis. Euh, on signe 50% là, maintenant, et 50% après. Donc, euh, ça a été envoyé, j'ai eu mon account et j'ai commencé à travailler sur le gâteau. J'avais déjà mon design, donc il fallait commander les choses et tout ça. En tout cas, c'est pourquoi je dis Quel designer, il faut savoir ce que vous faites. Le temps que ça vous prend de pouvoir designer, quand on fait du sur-mesure, je parle, quand on ne fait pas du sur-mesure, euh, on a déjà son design, ça va vite, etc. Mais quand on fait du sur-mesure, il y a du temps qu'on passe à réfléchir au design. Quelle forme ça doit avoir En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Il y a plein de gens qui vont te dire, elle fait des gâteaux hyper simples, etc. On met des gâteaux hyper simples, mais qui vont être beaux. Euh, ça veut dire que la personne met du temps pour avoir une structure parfaite, qui est droite, qui est carrée, et ça, ça prend du temps. C'est facile de masquer le gâteau avec plein de décorations, on ne verra pas ce qui est dessous, mais quand tu fais des gâteaux qui sont tout blancs, et qui sont waouh, c'est que tu as une technique que tu maîtrises. Et maintenant tu peux rajouter de la dentelle, des fleurs, et tout ce que tu veux par-dessus. Mais si tu n'es pas capable de faire un gâteau tout blanc Qui soit waouh C'est que tu dois encore bosser sur ta base Sur tes bases en fait Et c'est ce que moi je recommande en tout cas euh, Dans la formation euh, 4 étapes que j'ai lancées Mais je ne vais pas te dire maintenant Je vous en parlerai dans quelques temps Donc euh, j'ai pensé mon design Elle voulait que que le, que le gâteau ressemble au logo Qui a été fait spécialement pour l'événement Il y a eu un logo fait pour l'événement Que j'ai reçu avec les trêpes Qui marquaient les, le chemin de faire de Enfin, le chemin, l'électricité, justement, comment je devais représenter ça. Bon, pas trop en même, mais pas, pas non plus qu'il n'y en ait pas assez. Avoir en tout cas, il fallait vraiment faire un truc qui représentait l'événement euh, et aussi le flyer que j'ai dû designer, que j'ai dû réfléchir, j'ai dû penser à mes échelles. C'est ce que quelque chose que je fais. Alors je ne fais pas des gâteaux comme ça avec des, euh, en me disant ça va sortir comme ça va sortir. Non, je vais me dire ok, il faut que ça fasse quelle taille, quelle échelle, le logo, il faut que ça fasse à peu près 10 cm, 15 cm. Donc je projette tout à l'échelle avant de pouvoir euh, passer à l'action pour être sûr que j'aurai le résultat que je souhaite en fait. Donc j'ai euh, fait mon truc, et après j'ai passé mes commandes. Et euh, j'ai réalisé mon gâteau, ça a été euh, pas facile, parce que du coup, euh, c'était euh, 200 personnes quand même, et euh, moi je travaille toute seule, donc j'ai pas une équipe, euh, enfin en tout cas pas la partie production, je travaille seule, j'ai pas d'aide, euh, j'ai pas d'apprenti dans la partie production, alors j'ai dû euh, m'organiser pour faire ça rapidement. Ça a été, j'ai pu livrer le gâteau à temps, même si on a eu un souci avec, euh, avec notre véhicule euh, de livraison, euh, mais bon, on a pu le régler parce qu'on voulait arriver à l'événement avec trois heures d'avance. Parce que ce n'était pas en Ile-de-France, mais évidemment, c'est en Normandie. On voulait arriver trois heures à l'avance pour être sûr que s'il y a des bouchons, peu importe, on serait là. Parce qu'on était le dessert. Je devais faire le dessert. Il n'y avait pas de dessert plus, plus le cake design. J'étais le dessert de la fête. Donc si le gâteau n'arrivait pas, si le dessert n'arrivait pas, imagine un petit peu la catastrophe c'est pas la fin du monde est hein, d'accord mais dans ce contexte là avec l'enjeu l'adrénaline c'est la fin du monde c'est la fin du monde et en plus il y avait la ministre de l'industrie qu'on m'a qu dit donc euh, en gros pour me dire t'as pas intérêt à te louper <rire> mais tu te dis bien sûr que je peux le faire euh, J'ai déjà fait plein de gâteaux, donc euh, je peux le faire, tu sais que tu peux le faire, tu as la technique, tu as l'assurance, tu as l'expérience de la livraison en toute température, tu sais exactement comment faire pour qu'un gâteau arrive à destination sans se casser, sans se briser, tu le sais le faire. Parce que tu as bossé comme une dingue pour améliorer cette technique-là, pour maîtriser chaque détail, la partie du croquis jusqu'à l'assiette, donc tu sais le faire, donc tu vas le faire. Alors, bien sûr, je sais le faire. Donc, on a fait, on est arrivé une heure à l'avance par rapport à l'heure du début du repas, hein. finalement on n'a pas arrêté trois heures avant le dessert, mais bon, c'est pas grave. Euh, mais parce que c'est prévisible quand on fait un événement, puisque moi j'adore l'événementiel, j'adore les mariages, euh, j'ai fait une année de wedding Planner, pour ceux qui ne savent pas, parce que j'aime vraiment cet univers-là, et, euh, et donc je sais, je suis une fanade de l'organisation, donc je sais que euh, c'est ce qui peut arriver, donc il faut prévoir large pour être sûr qu'on n'est pas en retard, parce que c'est une, une telle mauvaise image. Quand tu es en retard, ça te foire ton image, ton branding, tout ce que tu mets, tellement d'efforts à construire ta réputation, tu peux la faire basculer juste en, avec un retard. C'est bête, mais il faut vraiment être psycho. Donc, d'où, vous voyez tout ce stress que je vous renvoie là Vous ne pouvez pas facturer le gâteau à 5 euros à la part, les filles C'est pas possible. Il y a trop de stress pour ça. Sinon, tu ne fais pas le gâteau. Tu vas mourir avant l'heure pour 5 euros la part. Ou pour 10 euros de l'heure. Franchement. Donc euh, pour des gâteaux sur mesure, je dis bien parce que dans le cake design, ça je viens d'apprendre ma formation quatre étapes, les différents types de business modèles dans le cake design, il n'y a pas que le sur mesure, il y a d'autres modèles où euh, t'as pas autant de stress et tout et qui peuvent être aussi rentables, il faut juste savoir comment les mettre en place et ça je, je l'aborde dans ma formation. Euh, donc le gâteau, on est arrivé à l'heure, on a, qu'elle a vu le gâteau en tout cas celle que euh, l'intermédiaire, elle était très contente, elle a dit vraiment il est très bien fait, euh, vraiment c'est, en tout cas c'était parfait. J'ai vraiment touché le but, et après quand on a découpé les parts, parce qu'on fait le service, on a fait, on a découpé, enfin on fait pas le service, mais on s'occupe de découper les parts, parce qu'on sait comment le gâteau il est fait, et on sait combien de parts doivent sortir, on sait comment on veut que ça soit présenté, car je déteste les gâteaux qui sont massacrés à des événements, tu passes 40 heures pour faire un gâteau, j'ai mis à peu près 40 heures gâteau, le gâteau, pour faire un gâteau, euh, tu fais 40 heures pour faire un gâteau, et en fait tu arrives, euh, euh, et on te massacre le gâteau dans l'assiette, ça ressemble à rien. Enfin moi, c'est des choses que moi, je, enfin, ça m'énerve. Je me dis, non, faites pas ça. Faites pas ça. Des fois, on demande au tonton, à la tata, ou bien à, à quelqu'un qui ne sait même, même des fois le traiteur, il va massacrer ton gâteau. Ça va ressembler à de la bouillie dans des assiettes, et c'est dommage. Vu la qualité que tu mets, vu le temps que tu mets, alors coupe les carrés, quoi. Donc moi, j'aime je, je, bien de là pour les couper carrés, bien, pour que ça soit vraiment agréable au regard et qu'on le mange avec les yeux avant de déguster avec, avec son palais. Donc, on s'occupe de ça, euh, on fait tout ce qu'il faut, etc. Et, on, et après, l'équipe du service envoie les parts. Et, et bien évidemment, j'ai oublié, oublié la partie de l'entrée du gâteau. La plus importante, franchement, c'est la plus importante. Quand le gâteau doit rentrer, dans bon, l'heure on me brief, on me dit ok, voilà comment la salle est structurée. Généralement, est quand je suis avec des mariés, je vais ou je le fais le jour même, ou je le fais une semaine avant le mariage, mais en tout cas, j'aime bien voir comment la salle est structurée et comment je vais pouvoir rentrer pour présenter le gâteau. Pour ne pas découvrir ça le jour J, tu te dis oh, on monte par où, ah ma, euh, ma table ne passe pas, non, ça ne le fait pas. Donc vraiment, anticiper au maximum. Euh, donc, euh, donc on m'a un peu euh, briefé. C'est pour il fallait arriver aussi à l'avance pour vraiment être briefé. Euh, donc avec où est-ce que je vais passer, comment j'allais rentrer, comment le président, le CEO allait arriver pour couper. Quand même... En tout cas, c'est un scénario qu'il faut pouvoir avoir dans la tête. Il faut avoir. Euh, euh, on avait prévu des bougies, mais finalement, pour l'exemple le, de sécurité, on n'a pas pu mettre le feux d'artifice euh, parce qu'il y avait euh, la déco ne le permettait pas. Donc, euh, le gâteau est rentré, on a pris des photos, clash, clash, clash. Là, tu te dis, ton gâteau c'est la star! Ton gâteau c'est la star! Euh, et donc, on prend des photos, et euh, voilà quoi. Et après, coupe le gâteau, la première, en tout cas la, la partie du haut, euh, on sert la première part qui goûte et tout. Après, on ramène tout. Euh, en cuisine, pour découper tout le reste, pour maintenant servir aux convives qui n'attendent que ça. Le gâteau, c'est la cerise sur le gâteau, donc c'est la fin du repas. Euh, c'est vraiment l'élément qui va clôturer la, la réception. Donc c'est quelque chose d'important. Et ça, il faut pouvoir le valoriser et le dire lors de vos rendez-vous de dégustation pour vraiment que le client comprenne l'enjeu du gâteau. En tout cas, si lui ne le comprend pas, il faut qu'il comprenne l'impact du gâteau euh, aux yeux de ses invités. Et ça, ça peut vraiment faire aussi réfléchir. Euh, donc ça s'est très bien passé, euh, génial ici, etc. Bon maintenant, pourquoi je vous raconte ça Simplement parce qu'en en fait, il y a plein de personnes qui, euh, qui veulent se lancer, mais qui ne vont penser en fait qu'à la partie euh, savoir-faire. Je dois faire des bons gâteaux, euh, des bons gâteaux, une fois que c'est fait, je me lance. Alors que si tu es veux... quelqu'un d'ambitieux, quelqu si tu es une personne ambitieuse, tu veux vouloir aller plus loin que cela, tu veux te lancer, en... tu veux qu'en une année, ton lancement soit explosif. Tu ne veux pas perdre du temps dans des dans de l'amateurisme, etc. Tu veux aller vite. Tu veux ça. En fait, tu veux être guidé, mentoré, donc on te dise tu fais ça, tac, tac, tac, tac, et tu auras tel résultat. Si c'est ce que tu veux, alors ma formation, elle est faite pour toi. J'ai travaillé durant le mois de décembre et sont janvier, c'est une formation euh, qu'on m'a demandé depuis deux années, mais je ne voulais pas faire ça, je suis quelqu'un assez têtu, mais finalement j'ai compris qu'il fallait absolument que je puisse aussi apporter cette partie euh, technique que je fais, parce qu'il y en a des gens qui veulent apprendre de moi, euh, ils savent ce qu'ils veulent apprendre de plein de personnes, mais ils veulent apprendre de moi, comment moi je fais mes gâteaux, comment je les structure, et comment je fais pour faire ce que je fais. Alors j'ai lancé cette formation qui s'appelle euh, « Devenir cake designer professionnel », entrepreneur et stratège. Retiens bien le stratège. Moi, je ne vais pas te rencontrer du bullshit, je ne vais pas te cacher les vérités qu'on ne dit pas en public. Je vais tout t'expliquer, tout te dire pour que tu sois en très peu de temps à la pointe du marché du cake design. Que tu saches exactement tout ce qui existe, ce qui est possible et comment toi, tu peux te positionner pour tirer ton épingle du jeu. Tu n'auras pas de temps à te balader, à faire ci, puis ça, puis ça, on l'a fait, on a testé et on sait ce qui fonctionne, ce qui ramène euh, plus rapidement du chiffre d'affaires et c'est ce que je veux t'apporter. Je veux que tu aies une idée 360 du kit design, du marché, du business, d'accord Mais pas que. Mais avant de cela, pourquoi j'ai fait ça en quatre étapes Parce que les quatre étapes sont d'abord, un, l'étape une c'est l'initiation. L'étape 2, c'est le perfectionnement. Dans ces deux étapes, on est dans le savoir-faire, dans la technique. Comment je fais mes gâteaux Pas simplement pour faire des gâteaux bons et bons. Comment je fais des gâteaux dans l'optique de les vendre en tant que professionnel, qui a une entreprise, qui a une production à gérer Donc, c'est dans cette optique-là qu'on fait. Donc, il y a des outils pour ça. C'est vraiment axé le lancement. Axé, je me lance. C'est pas axé, j'apprends à faire des gâteaux, puis j'attends un an, deux ans pour voir si je vais y aller ou pas. Non. Ou bien, je veux juste faire des gâteaux. Non, je veux... Je veux entreprendre dans lequel keg veut je veux me lancer pour vendre des cadeaux Donc c'est mon savoir-faire que je te donne, ce que j'ai appris, ce que j'ai retenu, euh, les coulisses, donc cette expérience de, de, depuis 2017 jusqu'à maintenant, ça n'a pas de prix. Parce que des fois on veut des choses euh, gratuites sur Youtube, mais on va jamais vous dire ça. On va jamais vous dire des choses gratuitement sur Youtube, des choses qu'on a souffert comme ça pour apprendre. Maintenant, ça, ça, a un prix, en fait. Et si vous n'êtes pas assez intelligent ou bien assez éveillé pour comprendre ça, vous allez perdre beaucoup de temps et vous allez stagner, en fait. Si vous voulez avancer et mettre sur pied votre business et être une référence vous êtes dans votre marché, peu importe ce soit dans, à Abidjan, au Sénégal, à Paris, non, je sais pas où, il y a des, un, des, il faut vous donner, en fait, un niveau de démarrage qui soit juste au niveau où, où moi je vous donnerai. N'essaie pas de vouloir commencer petit. Euh, c'est pas utile, en fait. Quand tu prends une formation, c'est pas pour être commencer petit. C'est pour commencer au niveau minimal où la formatrice te demande d'être pour aller encore plus vite. Donc, je t'apprends l'initiation, le matériel qu'il faut pour ne pas dépenser dans les choses superflues. Je te parle également euh, de comment te perfectionner, comment maîtriser la base de la base, euh, avoir des structures qui vont être droites et carrées et comment monter ton gâteau avec assurance pour savoir que même si tu vas faire 4 heures de route, ton gâteau, il va arriver tranquille. Il va arriver tranquille. Pas de souci, il arrive tranquille. Donc ça, je te le dis. Et après, il y a l'étape 3. Euh et l'étape 4, l'étape 3, c'est l'expertise. Et l'étape 4, c'est l'ascension. Et donc, ces deux étapes, 3 et 4. Mais deux les deux dernières, là, je rentre vraiment dans la partie euh, business, entrepreneuriat. Et là, on va parler des choses qu'on ne dit pas en public, que je ne dis pas en public. Tu vas comprendre pourquoi c'est important de pouvoir cibler un certain marché par rapport à tes ambitions. Tout va dépendre de tes ambitions à toi, de ce que tu souhaites faire, de ce qui arrive, de vie que tu veux avoir. Euh, si tu veux faire beaucoup de gâteaux, à bah, de gâteaux, ça dépend vraiment de toi et... Par rapport à ce que tu veux faire, je peux te guider par rapport à ça. Et dans ces deux étapes, on parle de business et, euh, et la crème de la crème, c'est que ce n'est pas une formation en ligne. C'est un programme d'accompagnement où il y aura des séances de coaching avec moi en visio. Vous posez des questions, je réponds et je peux vous donner des réponses de retour sur ce que vous faites, sur vos étapes, comment vous vous lancez. En fait, c'est un mentoring. C'est un mentoring. C'est vraiment quelque chose de premium, quelque chose qui, euh, qui est là pour te propulser. J'ai vraiment voulu mettre euh, euh, tout ce que je sais dans cette formation. J'ai la, lancé en décembre euh, la, la version test et là, je suis en train de vouloir la transformer pour en faire quelque chose de beaucoup plus grand, pour vraiment euh, donner plus de valeur et apporter du résultat. Moi, je suis quelqu'un qui a vraiment le, la personnalité de coach parce que, euh, J'aime bien euh, être carré, être discipliné. Et des fois, on a besoin de ça pour avancer. On a besoin d'avoir quelqu'un qui nous motive, qui nous, qui nous donne le cap, qui nous encourage, pour ne pas qu'on baisse les bras. Et quand l'énergie, elle, elle veut s'affaiblir et tout, elle est là pour te dire, non, non, non, n'oublie pas ta vision de départ. Tu as une vision, tu as une ambition, alors tu y vas. Et ça, c'est du mentoring. Et ça, je suis très bonne pour le faire. Sans que j'étais des fleurs. À un moment donné, il faut savoir euh, connaître ses qualités. Euh, la différence et ce que moi je peux apporter. Euh, cette stratégie, moi je suis quelqu'un qui réfléchit toujours comme ça, je ne fais, fais pas exprès, je scanne très vite les choses, j'apprends très vite, et je comprends très vite. <rire> voilà, si vous avez compris. Euh, donc c'est cette intelligence-là euh, euh, que j'ai, qui est un, un don ou une qualité, peu importe, mais c'est ce que j'ai et c'est ce que j'apporte dans tout ce que je fais. Et c'est ce qui fait ma différenciation, c'est ce qui fait mon unicité également dans ma manière de travailler, ma manière de coacher et de mentorer euh, mes quelques entrepreneurs. Donc voilà pour cette formation qui s'appelle 4 étapes. Donc si tu es intéressé, si tu es vraiment intéressé, moi je veux des personnes motivées. On a ouais, dit que je suis encore trop en dedans, mais c'est pas grave. Comment vous dire ça Là on parle entre business to business, parce que vous, vous voulez être entrepreneur, et moi je suis entrepreneur, donc on, est, on ne parle pas avec des... Là, on entre-entrepreneurs, on est entre-entrepreneurs. Et entre-entrepreneurs, il faut savoir que ce qui est important, c'est avoir des résultats. Et si je laisse entrer n'importe qui dans mon programme, quand je dis n'importe qui, ça veut dire des personnes qui ne sont pas vraiment motivées, qui ne vont pas vouloir aller au bout, qui ne vont pas mettre en pratique ce que je leur demande de faire, je n'aurai pas de résultats, et quand tu pas de résultats, bah en fait, c'est pas ta faute, mais en même temps, tu aurais dû mieux choisir tes... Euh, euh, comment dire, les personnes que tu veux accompagner. C'est pourquoi dans ces formations... Je veux vraiment que les personnes aient des résultats. Et dans ce cas, je vais sélectionner je ne pouvais pas prendre tout le monde. Parce qu'à un moment donné, on n'a on a que 24 heures dans la journée, on ne peut pas être coach de tout le monde, ou mentor de tout le monde, C'est pas possible. Donc on choisit, et on choisit bien. Et avec l'expérience que j'ai acquise maintenant, depuis que j'ai commencé les formations, je connais le type de, de, de, de, de, de personnes avec qui j'aime travailler, avec qui je veux travailler. Et ça, c'est important que chacun se retrouve aussi bien. Si tu trouves que moi, je te correspond, alors n'hésite pas, mais il faut aussi que toi tu me correspondes euh, pour que je puisse vraiment t'apporter toute ma valeur et, et, et toute ma, comment dire, toute ma substance en fait. C'est ça l'intérêt d'avoir une formation euh, vraiment qui t'accompagne et, et qui te pousse. Hein. C'est pour vraiment être, apprendre tout ce que tu apprends. Donc voilà pour, ce, pour, cette, euh, pour cette vidéo qui a duré presque 30 minutes. Non, un peu moins de 30 minutes, euh, mais... Euh, mais euh, je voulais simplement euh, t'encourager et te dire que si tu euh, as des doutes, est-ce que je, je, peux, je peux le faire Comment le faire On a tous des peurs, il n'y a personne qui naît. je suis... voilà. Non, non, on a tous des peurs, même quand tu... Il y a des jours où ça ne va pas, il y a des jours... Gens... On est tous humains, on est tous humains, il ne faut pas voir que devant... Bon, parce qu'on fait des vidéos, on a l'air toujours... Non, non, on est tous des humains, mais par contre, ce qui fait la différence, c'est de savoir se relever c'est de savoir avancer malgré ses peurs. Dans ma mailing list, j'ai envoyé un mail une fois en disant euh, à mes aux abonnés de ma newsletter que en fait, la peur, c'est un... un, un c'est un... comment dire un clignotant pour te dire attention Fanny, où tu vas là t'es pas encore allé euh, et je sais pas ce que ça va donner ça peut te faire du mal mais ça peut aussi te propulser mais comme je veux pas que tu prennes du risque, alors ne vas pas reste tranquille, reste à ta place c'est ça. La peur, c'est pour te dire euh, « il y a un danger potentiel, reste à ta place. » Mais tout ce que tu vas accomplir dans ta vie, toutes les réussites que tu vas faire, c'est quand tu vas aller au-delà de tes peurs. Sans exception. Donc la peur, ce n'est pas un ennemi, c'est un allié pour te dire hum, « tu veux m'empêcher d'aller où je veux ?»« D'accord, ok, allez, alors, je, te, je te passe dessus, j'ai peur, mais j'y vais quand même. » Donc c'est vraiment ce mindset-là qu'il faut avoir. Euh, pour vraiment foncer, parce que il y a de la place pour tout le monde, mais ceux qui vont vraiment euh, aller au-delà, c'est ceux qui vont avoir la niaque et qui vont dépasser les peurs. Et c'est aussi ce que j'apporte dans mes formations c'est aussi du mentoring pour vraiment forger son mindset. Car si on n'a pas un mindset en béton, ça va être compliqué, vraiment compliqué. Donc voilà, je vais te laisser sur cette note là. Dis-moi si tu as aimé, si vraiment tu as aimé, tu n'as mis aucun like. Et que je n'étais pas abonné, c'est qu'il y a un souci. Non, c'est qu'il y a un souci parce que là, je donne de la valeur, je donne des, des coulisses, je donne des choses qu'on ne trouve pas sur la toile et tu ne peux même pas me lâcher un like. <rire> si tu as aimé cette vidéo, ne pars pas sans t'abonner à ma chaîne et me mettre aussi un like pour que la vidéo puisse remonter et que des gens comme toi puissent aussi avoir de la valeur et avancer dans leur projet. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo.